Merhaba arkadaşlar hoş ben Aujourd'hui c'est un jour très spécial pour tous les Turcs parce que c'est Atatürk Memorial Day. Chaque 10 novembre de chaque année à 9h5 minutes tout s'arrête. À 9h5 minutes tout s'arrête et dès qu'on lance la sirène tout pratiquement tout s'arrête pour rendre hommage à Atatür. du coup aujourd'hui comme c'est le 10 novembre je me suis dit on va réagir à une vidéo on va réagir à une vidéo d'Istanbul du 10 novembre du coup commençons cette vidéo ouais. genre c'est tout le monde tout le monde tout le monde debout pour respecter. Vous voyez comment les Turcs aiment leur pays. Comment les Turcs aiment Atatürk. Et la fille là, elle est en pleurs. Elle est en pleurs. Elle pleure grave. C'est un jour triste quoi. C'est un jour triste. Vous voyez, c'est un jour triste. La plupart des meufs pleurent, la plupart des turcs quoi, ils pleurent aujourd'hui. Parce enfin, c'est un jour très spécial quoi. Si vous êtes depuis longtemps sur le marché, si vous suivez mes vidéos, vous sa vous savez très bien que j'ai kiffé Atatürk parce qu'Atatürk c'est c'est un type vraiment très cool. Parce que le type c'est quelqu'un qui a fait de la Turquie ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Sans lui la Turquie n'est pas la Turquie qu'on connaît nous tous. C'est quelqu'un d'extra, quelqu'un d'intelligent, je ne sais pas, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a mené à bien, qui a mené à bien l'armée turque. C'est un type bien, c'est un type vraiment carré. C'est pourquoi tout le monde le respecte. Enfin, c'est pourquoi tout le monde presque